Ok, salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion On est là pour c'est le slogan. Donc aujourd'hui, je vous ai ramené euh, une masterclass dans le street workout, les gars. Vous êtes nombreux à nous avoir demandé de faire du street sur la chaîne. C'est aujourd'hui ça se passe. Et on est avec Thomas Ranieri, Donc je vous laisse se présenter. Oh t'as presque bien prononcé. Mais Thomas Ranieri. non Ranieri. Ah t'es italien ah, Moi euh, aussi. Euh, Putain euh, comment ça se fait Calabre. calabre. calabre. Euh, moi je suis, je me plus ici si, si, je crois. Ah, bon, ouais. Moi bon, j'ai jamais jamais là sicile en vrai. Bref, tu es là pour faire quoi là Une petite séance là Alors. Moi je t'explique Je suis un gomuscu. muscu. Ouais. Le street j'ai jamais connu. Je m'entraîne de temps en temps dans des parcs quand il fait beau, mais je vais Jamais flex à faire des front levers ou des figures, tu vois, ouais. ou même un entraînement euh, pur street workout. Je connais pas donc je veux que tu montres ça. Ça, ouais, pas de souci. Ça, pas de souci. On va voir un peu euh, ce que tu veux On va un peu tester quelques petites figures. Après, moi, je suis pas un pro des figures. Hein. Je suis plutôt dans le set and rep. Donc, tout ce qui est entraînement, série, répétition au poids du corps, prendre du muscle, gagner surtout en endurance musculaire et. Toi, un peu, je comprends bien. Ouais, on va un peu taper dans, dans les muscles, on va voir si un gros muscu parce que t'es quand même quelqu'un d'entraîné et euh, voir un peu ce que tu, tu donnes. Hein. Hein. Ouais, j'aime bien, <rire> ah, j'aime bien. Voir un peu ce que tu vaux. On va un peu tenter quelques figures, on va mettre peut-être un petit chrono pour faire un petit challenge, pourquoi allez, pas. Allez, et allez. après on va faire un bon circuit des familles, on va voir comment tu t'en sors et tu me donneras ton ressenti après, à l'issue. C'est parti, t'as l'équipe de la chaîne. C'est ouais. à toi. C'est à moi. Bon, je prends le contrôle de Fitness Fusion. Ouais. Allez, c'est parti. premier temps et ensuite les pecs et les triceps. Tu te euh, tester un coup et on voit. Au début tu peux pas le passer strict. Ce ah c'est pas mal. <rire> le deuxième il sera mieux. Pas ah, mal. Wow. Yes. Yeah. Yeah. Yes. Yes. Wow. Oh là là. Arrête de chauffer. <rire> Après moi si c'était toi, je prendrais juste un petit peu moins large. Les jambes ça allait. Peut-être des fois t'écartes un peu trop les jambes. Garde bien les jambes serrées. En fait t'as deux astuces premièrement, toujours prendre largeur épaule et le grip. Par exemple, quand tu as en traction, tu es comme ça, ouais. légèrement comme ça, le strong grip ça s'appelle. Les mains légèrement engagées, légèrement, peut-être pas autant, c'est un peu dur, légèrement engagé. Et euh, ce que je conseille, c'est de serrer les jambes. Ce qu'on peut faire comme tu passes le muscle, soit on fait le front, et après on peut faire un circuit de muscle dips le front tu vas pas l'avancer. Le front c'est comme ça ouais. Ouais, non, on reste en les... un... on... on... Le mec là tu ressais le muscle avec les conseils ouais. pour voir s'il y a une 10. Ouais déjà plus serré avec les gens Ensuite on fait un serré. peu le front. Les on peut pas le front. Ouais c'est on voilà. a bien les jambes serrées. Euh, ouais, ouais. Allez. Okay, là, juste... <rire> est bien. Hop. Ouah, Il a plus de force. <rire> Non mais c'est cool, on va pas cramer Après, Il a plus de force voilà. Franchement c'est propre, hein. en vrai, il s'entraîne Viens comme il faut, les, les 10 tu dépasses On va s'arrêter là, je pense que tu déjà le crames, mais j'étais pas bien <rire> la Quand tu fais un truc différent, moi tu me mets à faire de la muscu pendant 2 heures, je vais être pas bien aussi C'est normal, ton corps n'a pas l'habitude Mais je donne un conseil, si tu fais de la muscu, toi qui me regardes, mets du poids du corps quand même Pompe, traction, dips, les uns. Hein, honnêtement, oui, je voulais... C'est de la bombe, c'est de la. Vous toujours conseiller les gars, en fin de training, un petit circuit à base de pompe, traction c'est l'idéal. Vous allez sécher, vous allez prendre du muscle, un peu d'endurance, c'est toujours bon à prendre. Alors, le front lever, ça c'est une de mes figures préférées. Le front lever, figure assez difficile, vraiment c'est rare de la réussir du premier coup comme ça. On est là ça c'est pas humain c'est du jus frère la gravité logiquement elle t'a fait tomber qu'est ce qui qu se passe là qui m'a donné du mal de ouf je la bosse pas trop en ce moment c'est euh enfin, le statique c'est pas trop mon dada la suce ça vient du grip déjà et euh, un conseil ça aussi ça dépend des personnes moi j'aime bien resserrer les scapulaires vraiment resserrer les scapulaires et un travail avec l'élastique ça peut être sympa vois ce que ça donne euh, comme ça si tu le passes comme ça je ah, m'en vais ah, passe comme ça je pas... m'en vais hein ah, c'est tout dans le dos je le ressens d'accord tu vas bien sentir le dos Honnêtement c'est pas dégueu non. <rire> Ouais mais l'on de pour tenir ouais. c'est trop dur. C'est quoi Je sais pas comment c'était mais. Non, non le gainage c'était dur. Là ce qu'on peut faire avant que ce soit trop cramé, on peut se faire un petit circuit d'endurance. On peut essayer. En ce moment je fais de la force les gars, donc l'endurance elle est plus là, je le sais. On peut essayer, là c'est l'endurance de force. On va faire 3 muscle up, 25 dips, 15 tractions, 30 pompes Le but du jeu c'est de finir à moins de 3 minutes. Là, ça va plus là, j'ai dit <rire> ça va, mais ça va plus. La les règle gars. du jeu, 3 minutes La règle, règle du jeu, toute série commencée ne doit pas être cassée là. 3, un peu plus haut 4, 5, changement Bravo Fait honneur Fait honneur Fait honneur, fait honneur gros 1, 2, 3, Yes. Le chrono s'est arrêté, on mettra le chrono, je pense on le rajoutera oh. à la vidéo mais. 2.38, t'enlèves 5 ah, secondes allez, le temps 2, 30, que j'arrive, allez. Allez 2,30. Ouais, Franchement, bien joué, bien joué. C'est pas ouais. donné à tout le monde de le faire, honnêtement. Hein. Je suis habitué de faire de la force, c'est vraiment bien. Et les reps, les reps, ah, j'étais vraiment propre. C'était bien sympa. Allez voir ça les gars, il y a du bon c'est du divertissement, ah, c'est du sport, vous allez kiffer. Et puis euh, bah, c'était fitness fusion. De la FF, vous étiez en présence de Tomare et force! Ah! <rire> et ah, et fun!